Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Comment créer un document dont le contenu dépend de critères saisis par l'utilisateur Le principe sera d'insérer dans le document un ou plusieurs champs particuliers appelés variables. Leur contenu dépend de la saisie. Puisque nous pouvons insérer plusieurs variables, il faut les nommer pour les différencier et nous leur attribuerons un format, texte, nombre, etc. Nous insérons ensuite un ou plusieurs champs de saisie, par exemple ici F ou H pour homme-femme, et le contenu de la saisie sera stocké dans la variable. D'autres champs insérés dans le document permettent de tester le contenu des variables et d'afficher ou masquer des portions de texte, voire des paragraphes ou des sections. Dans cet exemple, nous voulons choisir quel tableau afficher. En début de document, insertion, champ, autre champ, ou plus simplement, cliquer dans la barre d'outils. Dans l'onglet Variables, définir une variable, format texte, pour ici, le nom, par exemple, figure de style avec une valeur par défaut par exemple A cocher invisible et vérifier que nous sommes bien positionnés au début du document puis cliquez sur insérer attention à ne cliquer qu'une seule fois une marque grise représente la variable dans le document si affichage trame de fond est sélectionné. Cliquez maintenant à l'endroit dans le document où on désire le champ de saisie, par exemple ici. Champ de saisie, sélectionnez la variable. Ici, elle est sélectionnée par défaut car il n'y en a qu'une pour le moment. La notation est le texte d'aide à la saisie. Par exemple, tapez A ou P pour anagramme ou pas Insérer. Voilà. Nous avons notre champ de saisie avec la notation. Le résultat est stocké dans la variable figure style. Dans l'onglet « Fonctions », essayons maintenant « Texte conditionnel ».« Condition », le nom de la variable, « Figure style »,« Égal », qui s'écrit « Égal, Égal » et « A », entre guillemets. Donc si on a tapé « A », nous voulons voir ici « Affiché », vous avez choisi « anagramme. Sinon, afficher par exemple palindrome. Vérifier que nous sommes bien placés dans le document, puis cliquez sur insérer. Effectivement, si je change maintenant à, nous avons bien le texte anagramme. Les liens vers les pages présentant les conditions figurent dans la description de la vidéo. Des pans entiers de documents peuvent dépendre des conditions via les sections. Sélectionnez la portion de texte concernée, puis insertion, section. Changeons le nom de la section par défaut. Par exemple ici, anagramme. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de s'y retrouver plus facilement. Les sections peuvent être masquées sous conditions. Par exemple ici, figure style donc nous allons masquer si la, figu la variable figure style n'est pas égale cette fois-ci c'est point d'exclamation égale à A quand nous avons autre chose que A nous ne voulons pas voir le tableau Procédons de la même manière pour le deuxième tableau, sélection de la partie du document, insertion section, renommons, encore une fois ce n'est pas obligatoire, et nous masquerons ce tableau si la variable n'est pas égale à P.